À sourire. Demande 27 Repentance, demande de pardon. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit votre amour. Béni soit l'amour éternel. Puisse-t-il m'inspirer à chaque instant le meilleur de moi-même et des autres. Je te supplie de me pardonner mes offenses et mes crimes passés. Je réalise mes fautes et mon cœur est meurtri. Je me repens de toute mon âme. Blanchis-moi de mes salissures. Toi qui es si bon et si grand et qui peut tout, merci de tout mon cœur. Sois béni de tout mon amour, infiniment et pour l'éternité. Merci.